Salut les rôlistes et bienvenue à RPG Day 2020. Nous sommes le 13 août et le mot clé du jour est repos. Alors les périodes de repos dans l'histoire et les périodes de repos dans, dans l'action, dans le jeu de rôle, hein, si on prend un petit peu plus l'exemple des, des jeux basés sur l'action, euh, eh bien ils n'ont pas uniquement euh, une vertu à, à faire euh, regagner des PV, euh, récupérer ses sorts. C'est évidemment au euh, niveau tactique et niveau euh, simulation qu'ils euh, qu ont ces fonctions. Les, les personnages voilà, peuvent se servir de moments de repos euh, comme un moment où faire retomber la pression, où on peut euh, développer les personnages, leur relations entre les personnages joueurs, leur relations avec les PNJ ou l'environnement, euh, selon l'endroit selon où ils prennent leur repos. Et euh, il, faut, il, faut, voilà, il faut savoir passer ces, ces scènes-là lorsque le, le rythme du scénario ou du moment de la campagne euh, le, le requiert hein, et qu'il ne il faut pas trop s'attarder. Maintenir le rythme est, est, est important aussi, mais il ne faut pas hésiter voilà de temps en temps à utiliser ces moments de repos qui auraient été euh, d'habitude simplement euh, éludés. Euh, il ne faut pas hésiter à les mettre euh, en jeu et à, à s'en servir pour, pour amener voilà, des, des, des scènes de roleplay, pour amener des scènes où on peut approfondir euh, l'univers et la relation des personnages avec, euh, avec ce même univers. Voilà. Donc, euh, utilisez les, les périodes de repos euh, dans, dans votre narration au moment où, où le rythme redescend pour pouvoir accentuer un certain nombre de, de choses dans votre univers. Il n'en sera que plus crédible et les personnages et les joueurs de personnages seront plus impliqués. C'était la 13e journée de RPG Day 2020. Je vous remercie de l'avoir suivi. J'espère que je vous retrouverai demain pour la prochaine vidéo. D'ici là, bon jeu. À demain. Ciao les rollistes.